Bonjour, c'est K.Biambo Junior. Donc déjà, euh, pour les nouveaux bacheliers et les anciens bacheliers 2023, pour ceux qui seront bacheliers en 2023 déjà, je souhaite que tous, voilà, vous passez un excellent bac. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Et déjà, maintenant, et partagez le lien de cette page aussi pour les anciens étudiants parce que je poste des vidéos pour comment, comment se faire les procédures de bourse. Voilà Alain BG et comment ça se passe avec Sigor. Maintenant, abonnez-vous, il y a beaucoup de vidéos vues mais pas des abonnements. Il faut s'habituer à vous abonner. Merci aussi. Maintenant, les bacheliers de cette année, essayez de faire le partage de vidéos que vous verrez donc sur cette chaîne comme ça même les petits frères de seconde pourront voir voilà comment faire pour utiliser Sigor et e-bourse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la logistique. Voilà, là c'est pour les personnes qui font le BTS, le brevet des techniciens supérieurs. Donc le BTS en logistique, on va juste balayer quelques notions pour savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de logistique. Et pour toutes les personnes qui veulent bien savoir, quand on parle de logistique, de quoi s'agit-il. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir sur la logistique en général. Et puis au fur et à mesure, de vos commentaires, et oui, de vos demandes, je ferai des vidéos pour aller en profondeur sur les calculs, comment ça se fait. Maintenant, alors nous allons aller premièrement sur c'est quoi la logistique Ah, ici la définition est simple. Je vais mettre c'est quoi la logistique On a logistique, logistique. C'est quoi la logistique La logistique c'est simplement le transport des marchandises d'un point A vers un point B. Il y a beaucoup d'auteurs qui définissent la logistique beaucoup plus, voilà, avec des notions un peu complexes. Par exemple, vous pouvez retenir l'auteur Martin, Martin Christopher. Martin Christopher, si vous allez sur Facebook, vous, ceux qui veulent aller prendre l'auteur Martin Christo, Christopher. Donc, mais la logistique, c'est simplement le transport de marchandises d'un point A vers un point B. Ok? J'espère qu'on a déjà calé ça au moins en tête. Transport de marchandises d'un point A vers un point B. Donc, en logistique, maintenant ce transport de marchandises d'un point A vers un point B se fait par quel moyen? Ici on aura les moyens. On a le maritime. Donc, ce transport se fait soit par voie maritime, soit par voie aérienne. Voilà. Ce qu'on appelle ici. Le transport maritime et le transport aérien. Le transport de marchandises. Donc, le transport de marchandises d'un point A vers un point B est appelé, ce qu'on appelle la logistique. Le transport de ces marchandises se font soit par voie aérienne, soit par voie maritime. Ok Donc, là, on est déjà on a quelques notions qui reviennent. Ok. Maintenant, dans la notion de transport de marchandises d'un point A à un point B, on a ce qu'on appelle ici, on a le vendeur. On a le vendeur A, hein, le vendeur et l'acheteur on a le vendeur et l'acheteur parce que la logistique le transport de marchandises d'un point, point A vers un point B en réalité c'est la logistique internationale ok il y a la logistique nationale mais on parle de logistique internationale alors donc nous sommes dans le commerce international on parle donc de la logistique internationale donc d'un pays à un autre et là on a l'acheteur et le vendeur donc ici notre vendeur on a notre vendeur qui vend sa marchandise on a notre acheteur qui achète lui, il exporte, le vendeur exporte et l'acheteur, lui, il importe, ok Il importe. Donc, quelques notions, j'espère que les notions vous reviennent. Donc ici, on a l'acheteur qui importe et le vendeur qui exporte sa marchandise. Ok, j'espère, on va l'aider plus rapidement pour raccourcir la vidéo. Donc ici, maintenant, dans la notion de logistique, on a également la notion euh, la notion de responsabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle le transfert des risques. Les responsabilités, on a la responsabilité, la responsabilité, du transport, la responsabilité de l'acheteur et la responsabilité du vendeur. Donc, on a la notion de responsabilité. Alors, dans la notion de responsabilité, c'est le transfert. On a le transfert des risques. Transfert, transfert, transfert de risque. OK. Voilà. Dans la notion de logistique, que ce soit aérienne ou maritime, on a la notion de transfert de risque. Alors le transfert de risques, je dis on ne va pas en profondeur, on fait juste des révisions. Ok. On a le transfert de risque, c'est-à-dire que le vendeur supporte son, sa responsabilité, l'acheteur aussi supporte sa responsabilité. Le transport des marchands, le transport des marchandises. Voilà qui va supporter quel risque qui va supporter, quel risque c'est ça. Et ensuite. Nous avons ce qu'on appelle, après la mission de transfert des risques, nous avons ici qui paye quoi hein? Durant le trajet, qui paye Qui paye Qui paye L'acheteur ou le vendeur Qui paye entre les deux Il y a cela. Ensuite, pour terminer, on a les documents. Les documents à fournir. On a les documents à fournir lors du transport des marchandises. Que ce soit le transport de marchandises en aérien. Ou en maritime, il y a des documents. Maintenant, les documents diffèrent. En aérien, en maritime, d'abord, on veut mettre M. On donne ce qu'on appelle euh, le, euh, on va dire quoi? le connaisseur. Bon, c'est un connaissement. Le connaissement, c'est le BL. Donc, Bill of Lady en anglais. Donc, c'est Bill, comme ça, de L of Lady. Comme vous écrivez... Ici en anglais, Bill of Lady, et on a la facture commerciale qu'on tourne aussi. La facture la facture commerciale. Ça, c'est en transport maritime. En transport aérien, comme je dit sur la révision, on a LTA, donc la lettre de transport aérien plus la facture commerciale également. Plus la facture commerciale. Ce sont des connaissements. Hein. Connaissements, c'est un document qui présente les caractéristiques de la marchandise et tout le reste. Donc, on a le LTA, on ne va pas en, en profondeur, pour le transport aérien, on donne le LTA et la facture, on donne le BL et la facture commerciale. Ok, donc j'espère que ça, ça a été révisé, donc on a révisé jusque là, jusqu'à responsabilité. On va s'arrêter ici aux incoterms. si vous avez entendu parler des incoterms, ici, les incoterms. Donc déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous déjà. À la chaîne, c'est vrai, c'est une chaîne e-bourse, voilà pour des étudiants, nouveaux les étudiants et les anciens, mais aussi pour les personnes qui passent, voilà, les examens BTS. Juste clarifier quelques notions, parce que je ne les ai, je ne les ai pas trouvées, voilà, sur Internet. Précisément, on est au Gabon, je rappelle donc, je suis étudiant à l'Institut des sciences de gestion. Donc, ici, on voit les incotermes. Donc, les incotermes, de saint simplement mis interne. Donc, ce sont les incotermes. Les termes du commerce international. Ok, donc les incoterms signifient simplement voilà à quel niveau hein, du contrat on s'arrête. À quel niveau du contrat on s'arrête pour que voilà l'acheteur puisse se débarrasser de son risque et ensuite l'acheteur prend voilà la suite. Donc les incoterms simplement viennent définir ce qu'on appelle le lieu du contrat ou le lieu du contrat convenu pour transférer les risques. Ok, les incotermes, c'est différent en maritime comme en aérien, ce n'est pas la même chose. En maritime, les incotermes en maritime. En maritime, lorsque vous transportez la marchandise, les incotermes. Je vais mettre ex work Ex work n'est pas un incoterm en tant que tel. Pas en tant que tel, ce n'est pas un incoterm. Parce qu'ici, c'est simplement le fait de sortir la marchandise de son pays d'origine. Donc, on sort ça de l'usine. Donc, on sort la marchandise de l'usine. Voilà, on sort la marchandise de l'usine, on a des coûts simplement, les coûts, euh, le coût euh, d'achat de, de, de la marchandise, on sait combien ça coûte, donc là, il n'y a pas encore de condition de terme. Là, c'est juste de sortir la marchandise de l'usine. Donc, ça, ce n'est pas un incoterm, mais considérer que ça, c'est le préacheminement, les marchandises sortent de l'usine. OK Donc, je ne vais pas expliquer, si on Je donne juste les incoterms, pour le moment. Donc, on a en maritime, donc, transport maritime, on a Ex-Work, après, on a l'incoterm face, Ici, après les co on a les FOB. Après les co FOB, on a les terme CFR. Après les co-termes CFR, on a les co CIF. On s'arrête à CIF parce que la plupart des contrats entre acheteurs et vendeurs s'arrêtent à CIF. Parce qu'à CIF, on a les coûts et l'assurance. Donc, celui qui achète la marchandise peut assurer sa marchandise jusqu'au lieu convenu, CIF. Ça, c'est coût, assurance et frais. Cost, insurance, and freight. C'est en anglais. Donc, on paye les coûts et l'assurance. coûts, assurance et frais. L'acheteur peut dire, donc, laisse-moi la marchandise ici, à ce contrat-là, à ces termes, à cette condition. Voilà, est un co -terme. Je veux que tu me déposes cette marchandise à CIF, Donc, les marchandises assurées où j'ai payé les coûts et l'assurance. C'est à CIF. Je peux aussi dire, non, laisse-moi les marchandises à FOB. Je n'ai pas payé l'assurance. OK Donc, ça, c'est... En maritime et en aérien, en aérien, j'ai dit déjà x work ce n'est pas un écouterme, x work déjà abrégé, hein? donc après x work on a FCA, FCA, après FCA on a quoi après FCA on a CPT, après CPT on a sip désolé on a le sip donc, j'ai dit, on peut continuer. Il y a encore des éco mais la plupart du temps, en BTS, ou bien, logiquement, entre euh, client, achète, euh, client vendeur et acheteur, on s'arrête logiquement jusqu'à l'assurance. Donc, ici, c'est SIF. Ça, ça en rien. Mm -hmm. De export jusqu'à 6 Donc, on a la marchandise qui sort de l'usine et la marchandise assurée. La marchandise qui sort de l'usine et elle est assurée. Donc, ce sont des éco-termes. Je peux donc dire, à mon, acheteur, à mon vendeur, laisse-moi la marchandise à... CPT, ce n'est pas assuré, c'est ici où c'est assuré. Donc, ce sont les termes où, les termes du commerce international, les incoterms. Ok. Donc, on est arrivé jusqu'ici. Je disais, la prochaine fois, pour ceux qui voudront des détails sur les incoterms, peut-être en anglais, je pourrais faire une vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet, mais je pourrais faire une vidéo encore pour ceux qui voudront savoir plus. Voilà, approfondi, parce que là, précisément, ça s'intéresse à tous les élèves, logiquement, qui sont en BTS et qui vont venir à l'institut, qui, qui vont faire le cycle BTS, donc brevet technicien supérieur 2 ans, et ceux-là aussi qui sont en international, voilà, qui, ont, qui voient les mêmes cours que nous en logistique, c'est international, logiquement, la logistique internationale. Donc, merci d'avoir suivi ça. Les prochaines vidéos seront sur comment calculer voilà, les, les, les coûts ou les frais, ce qu'on appelle le fret maritime ou le fret aérien. Par la méthode du payant pour tarif général ou le poids pivot. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à vous. À la prochaine.